Puisque vainqueur, tel est notre dévise, puisque vainqueur, bien que persécuté, car la victoire, à la croix fut acquise par le sauveur, qui nous a racheté à la victoire, à la croix fut acquisée par le sauveur. Nous achetés Suivant le Christ, sur su, le calvaire, Et toujours sa mort devant les yeux, c'est nous souffrons avec lui sur la terre, nous rénorons avec lui dans les cieux, c'est nous souffrons. Sur la terre Nous réglerons Avec dans les dents des cieux Nous ont bavé Les injures du monde Nous ont confessé le bonhomme de Jésus, tout Christ, est, tout notre espoir, se fonde Et notre espoir, ne sera pas confus, le espoir, tout notre espoir, se notre Et notre espoir, ne sera pas confus. Il Et les sauveurs dans sa foi là du roi des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 Merci pour ta bonté. Certainement c'est vrai. C'est pour ça que le salamite voulait dire que quand je chancelle, oh Dieu, ta bonté me sert d'appui, mon sauveur. Tu es vraiment bon, sauveur. Merci encore pour ce que tu es, Seigneur. La grâce de pouvoir réellement être avec nous encore en séjour, Père, de nous aider à pouvoir marcher pour toi, mon sauveur béné-aimé, Père Saint-Dieu, de toujours nous conduire encore davantage et nous éclairer mon Père oh Dieu. Oh Seigneur, merci parce que si toi tu n'étais pas là, nous serons toujours un télé, mon bénémoine, Père Tibissant, Dieu. T'as ton nom, Père Saint-Dieu. Mais tu es venu pour que nous puissions avoir une marche ferme avec toi, mon Père. Merci encore pour cette grâce. Merci encore pour cette bonté, Seigneur. Merci encore pour cette miséricorde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que nous as réellement témoigné que tu continues davantage à pouvoir les faire encore à notre endroit, Père Saint-Dieu. Et nous sommes heureux encore d'être ce soir dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous pensons à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui, partuisant qui sont là, malades et souffrants, Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit, Père Saint-Dieu. Puissions encore être glorifiés, Père Saint-Dieu. Parce que toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, la guérison, la délivrance et tout cela ne vient que de toi mon bénémoine Père Saint Dieu tu es l'auteur de notre guérison bénémoine Père la délivrance et toi que nous la bénémoine Père parce que personne ne peut délivrer et ce n'est que toi notre Dieu loué soit ton saint nous, encore ce soir pour chaque cantique, bénémoine Père Saint Dieu pour chaque frère et chaque soeur bénémoine Père et chaque enfant aussi bénémoine Père Saint Dieu la joie et l'amour d'être dans ta maison bénémoine Père Dieu où irons-nous sans toi mon bénémoine Père Saint Dieu c'est pour ça que nous accrochons toujours à toi mon bénémoine Père Dieu nous souvenons encore de ta parole à toi mon père au oh dieu parce que toi tu n'oublies pas tes paroles à toi mon mon père toi dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilier cherche ma face mon roi j'ai les autres les cieux mon père sans dieu c'est pourquoi que nous revenons nous sommes à toi béni, parce que nous avons besoin que tu nous entends aussi mon père au oh dieu Tes oreilles ne sont pas contre pour entendre mon mon père sans dieu puis-tu nous assurer pas de mission c'est la grâce mon mon père sans dieu afin que nous puissions aussi père de c'est sûr et certain de marcher avec toi mon Sauveur. ta présence père dieu ta présence en toi père dieu oh Dieu Dieu que nous désirons, Seigneur, avec qui nous voulons marcher, mon bénémoine, ma Père son dieu Viens encourager ton peuple encore, bénémoine, Père Timisson. Par ta présence, Père Timisson Dieu, par l'action dans leur vie, Seigneur Dieu. Leur démontrant que tu n'as pas changé, mon roi. que toujours le même, bien aimé, Père son dieu Ce peuple a besoin de toi, mon bénémoine, Père son Dieu Nous avons tous besoin de toi, Seigneur. De voir cette main, ma Père puissant Immuable, mon bénémoine, Père dieu dans notre vie, dans notre marche, mon bénémoine, ma Père Tubisson. Seigneur, c'est un encouragement, bénémoine, Patrice, Dieu. Pour chacun de nous, bien-aimé, Père son dieu que la foi de ton peuple soit aussi, Père Tubisson Dieu. Augmenter encore davantage, mon roi. Afin qu'il soit heureux de voir, voir que Seigneur tout puissant, tu es son Dieu qui entend ses prières, qui aussi exauce, mon bénémoine, Père dieu Seigneur, tu connais nos cœurs, mon bénémoine, Père Tubissant. Pardonne nos péchés, bénémoine Père Tubissant. Nos iniquités, mon bénémoine, Père Dieu Même si nous avons nous oubli, mon béni bénémoine Père dieu puisse nous pardonner, Seigneur, mais agis encore parmi nous, Père dieu Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué encore ce soir. Merci pour ce que tu fais pour nous, Père. Merci pour ta présence divine, pour les chants que nous avons chantés et pour nos frères et sœurs aussi qui sont en connexion à, dans différents pays, et différents endroits où ils se trouvent, Seigneur, qu'ils soient vraiment bénis, Père, et aussi, et fortifiés par toi, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que son nom soit béni, que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Heureux de pouvoir être dans sa maison, mais surtout aussi de pouvoir aussi invoquer son saint nom, comme il nous l'a fait savoir aussi que invoquer mon dans ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous savons qu'il est un secours qui ne manque jamais dans notre détresse. C'est pour ça que c'est avec assurance que nous nous approchons de lui. Et nous l'avons entendu aussi ce que nous apprenons de lui, ce qu'on ne s'habitue pas avec Dieu en fait. Si l'habitude s'est installée, alors il y a un problème quelque part. C'est pourquoi les églises que nous appelons dénominationnelles sont devenues dénominationnelles parce que ils ont stagné quelque part. Ils ont mis des dogmes et des credo et des choses effectivement qui ont dit que pour nous c'est comme ça. Effectivement, Dieu va faire comme ça. Non, on peut pas s'habituer avec Dieu. Dieu, il est surprenant. Il fait ce qu'il veut et de la manière dont il veut et comme il... C'est pour ça que il attend seulement de nous l'obéissance et la foi. C'est là qu'il nous démontre, qu'il lui démontre aussi qu'effectivement, que nous avons effectivement aussi de la crainte à lui. Et quand nous avons cette crainte-là, c'est-à-dire que nous réalisons qu'il est le seul qui peut nous amener vers la chose que nous voulons tendre Et c'est cela parce que, si nous pouvons comprendre, c'est pour cela que... Ces hommes ici n'ont pas été découragés par la multitude qui pouvait leur sembler toujours... Ils étaient toujours quand même hostiles, mais ils n'étaient pas influencés par cette multitude. Vous allez comprendre, effectivement. C'était Josué et Caleb. Ils sont donc... Et si nous considérons ces, ces deux personnes avec les autres qui sont rentrés, ils ont eu à pouvoir avoir la même marche que tout le monde en fait. Oui. Sortis donc de l'Égypte, ils ont pu voir effectivement avec les mêmes yeux ce que tout le monde voyait. Et quand et, il y a eu donc les fléaux qui sont donc tombés donc en Égypte et de l'autre côté donc à Gosen, quand il y avait des ténèbres comme une épaisse couche qu'on peut mettre presque palpable, et ils pouvaient voir qu'effectivement, qu'à Gosen, ils avaient le soleil. Quand euh, les eaux, effectivement, sont devenues rouges, effectivement, en Égypte, ils pouvaient voir la différence qu'à Gosen, les puits donnaient de l'eau pure. C'était pas une vision, ce n'était pas une illusion, mais c'était une chose qui était vraie réel que les êtres humains pouvaient voir et là ils pouvaient voir la différence comme le Seigneur Jésus Christ l'a dit comme la Bible le fait savoir on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas ces hommes-là, ils ont, ils ont pu voir effectivement la différence. Mais voyez-vous, pendant ce moment que ce fléau s'est passé, peut-être le premier ou le deuxième, Pharaon pouvait lâcher le peuple d'Israël sans aller. Non mais, c'est merveilleux quand même de voir l'autorité de ces dieux que nous avons la grâce de servir. Dans tout le domaine, en fait. C'est lui qui avait dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Parce qu'il fallait que les jugements puissent tomber vraiment sur Israël. Et Pour, pour l'Égypte, pardon. Parce que il a touché à un peuple qu'il fallait pas toucher. N'oubliez jamais ceci parce que tout ce qui est écrit, comme on l'a dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, lorsque euh, l'apôtre Paul, effectivement, se référait, effectivement, à rapport, peut-être le lire, effectivement, à, à, dans le Corinthiens, au chapitre 10, parce que, il, il, il s'en réfère, mais et, il, il est dit aussi, quand même, beaucoup plus loin, hein, de manière à ce que mais nous revenons à cela, juste pour lire hein, Corinthiens, chapitre 10. Et il dit ici, euh, le verset 1, le verset il nous dit, « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez, que nos pères ont tous été hein, sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer rouge, donc sans exception, hein, hein, et, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, vous vous souvenez, non Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous entendez bien, non On essaie toujours de tous », en fait. Parce on n'a pas dit qu'il y avait quelques-uns, non, non, non, non, tous ont mangé, c'est-à-dire que tous ont pris part à toutes ces choses-là, ils le voyaient effectivement aussi d'une manière aussi visible, pas dans une vision, pas dans un songe. Et, et quand même, on dit encore, parce qu'ici, il dit encore, et qu'ils ont tous, on n'a pas dit qu'ils ont tous rêvé, hein. Non, ils ont tous bu, donc c'était la réalité en fait. Donc ils buvaient réellement à, à ce rocher, donc la Bible dit que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Ils ont tous bu, ils ont bien bu, le même brevage effectivement spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient donc Christa. Donc, euh, ils ont eu à pouvoir boire tout cela, effectivement aussi, et comme nous, nous le disions, parce que étant en Égypte, ils ont vu de leurs yeux que réellement, là, même si tu étais un aveugle, <rire> tu devais quand même réaliser que non, ici, vraiment, parce qu'ils ont vu, ils ont vu quand même réellement que ces peuples et nous, il y a une grande différence. Parce que les Égyptiens, effectivement, il y avait des, des, des, des, des, des crapauds. Chez eux, il n'y avait rien. Ce n'était pas qu'ils ont rêvé qu'il y a des crapauds là-bas. Non, Ils ont vraiment regardé. Ils ont vu que là-bas, il y avait des crapauds. Là-bas, il y avait la... Donc, tous, tous ces fléaux qui tombaient, effectivement, en Égypte. Ils le voyaient, effectivement, que de ce côté-ci, dans un même pays, et, cela, et de ce côté-là, où, où les fléaux tombaient, il n'y avait pas un fils d'Abraham non, non, non, non, non, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun qui était là-bas. Mais là où était effectivement la possibilité d'Abraham, effectivement, eh ben, le soleil brillait. Malgré que les pestes ténèbres étaient là, ici on voyait effectivement le soleil qui brillait. Et, encore, ce qui est merveilleux, effectivement, aussi, ce que le Seigneur leur parle, effectivement, il leur dit, effectivement, les jours où il doit, parce que là, c'était encore la sélection que Dieu voulait. Dieu voulait marquer, en fait, de son cachet, ce qu'il en était avec eux. Il dit, évidemment, qu'ils devaient se retrouver, effectivement, tous dans les mêmes lieux, comme vous avez entendu, effectivement. Mais, ce qui devait se passer, ce que il fallait qu'ils aillent qu'ils qu qu mollaient un agneau. Et là, il devait prendre le sang, le sang, et mettre le sang sur la euh, l'alentour, en fait. Alors, on leur a dit, le sang pour vous, le sang pour vous, vous servira de signe. Alors, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir qu'avant que vraiment Dieu puisse frapper, il fallait effectivement aussi que la différence soit marquée aussi, yes, sûr et certain, qu'on voit vraiment une différence. Vous savez, dans les livres, je pense aussi, de, de Ézéchiel, effectivement aussi, quand on parle de l'homme à, à l'écritoire, effectivement, qui avait donc l'écritoire, et, et qui devait passer au travers de la ville. Jérusalem ai effectivement parce que la discussion était donc programmée, il dit passe d'abord dans la ville et marque effectivement sur le front oui c'est sur le front qu'on devait mettre les seaux sur le front de ceux qui soupirent qui souffrent effectivement à cause des abominations qui se passent c'est à dire que ces personnes là effectivement ce sont des personnes qui ne prennent pas plaisir, mais effectivement à tout ce qui se passe effectivement dans la ville où ils habitent parce que Dieu avait donc décidé de détruire. Mais avant cela, c'est comme ça que toujours Dieu le fait. Mais avant là. cela, là il a envoyé effectivement ses anges pour qu'ils passent, pour marquer d'abord sur le front. Mais c'est quand ils ont terminé de pouvoir marquer, c'est à ce moment-là maintenant, que les anges de la destruction devaient passer. C'est pour ça qu'il euh, a dit effectivement que le sang vous servira de signe. Quand je passerai, lorsque je verrai le sang, lorsque je verrai le sang, il n'y a que le sang qui ferait en sorte que je passe outre. Vous voyez, c'est merveilleux de pouvoir voir. Cela démontre aussi l'obéissance de la personne. Ça veut dire qu'il faut que... Parce que c'était pas Dieu qui devait venir appliquer, mais c'est toi qui devais appliquer. Et pour appliquer, tu dois vraiment croire que ce que y est dit par Dieu ici est la vérité. Parce que je peux te dire mais de toute façon, je suis un fils d'Abraham. On a vu d'abord que là-bas, on a fait la différence. il est ceux-là, ils sont train de pouvoir avoir des petits crapauds. Nous, on en a pas de crapauds. Donc, il n'y a pas de problème. Dieu le considérera toujours. C'est ça le grand problème. Et nous sommes appelés à pouvoir connaître Dieu. N'oubliez jamais, frères et sœurs, qu'on nous dit dans les Saintes Écritures, toujours l'humilité précède la gloire. C'est Si ces hommes-là, même s'ils étaient fils d'Abraham, c'est vrai mon précieux sœur, c'est la vérité ça. Même s'il était descendant d'Abraham, pas comme et puis ayant passé par, ayant été épargné par ce qui se passait en Égypte là, effectivement. Mais qu'il n'ait pas mis le sang. Et qu'il saute en à la poitrine, de toute façon, je ne mets pas le sang. Je suis fils d'Abraham. D'ailleurs, on nous a protégés et contre Dieu protégera encore. Qu'il n'ait pas mis le sang. Donc, vous comprenez que quand nous écoutons Dieu nous parler, quand la parole de Dieu nous parle, effectivement, il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'on a facile à ce que nous mélangions notre propre compréhension. Le plus grand adversaire est vraiment celui qui combat l'autre. Hein? C'est ton moi, toi. Ton grand adversaire, eh c'est toi-même. Si on arrive, et c'est très difficile, frère, c'est ça, qu'on puisse arriver à pouvoir vraiment abattre cet adversaire. Très difficile. Parce que on lui donne trop de fleurs, parce qu'on l'aime bien, on le trouve très agréable. Et c'est vrai. Et c'est très difficile de les chasser. Oui, oui, oui, oui. Examiner, examinez-nous nous-mêmes. C'est très difficile de les chasser parce qu'on l'aime tellement et puis on en prend tellement soin qu'on le veut toujours. Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu veut qu'il puisse mourir. Parce que c'est un obstacle pour toi-même. Vous comprenez pas pourquoi le Seigneur aille toujours à pouvoir insister sur un point. Vous voyez pourquoi vous n'arrivez pas à mettre la parole de Dieu en pratique, malgré qu'on parle, malgré que la parole est prêchée. Vous revenez toujours avec les mêmes choses, les mêmes habitudes, les mêmes tout, Et vous vous plaisiez en chantant, effectivement, ça c'est long, c'est naturellement, c'est long. Mais c'est parce que vous n'avez jamais expérimenté, véritablement Dieu en fait, vous avez accepté quelque chose ou quelqu'un que vous n'avez pas réellement compris qui était vous. Vous vous souvenez On prend un petit peu de temps. On n'est que 18. Vous vous souvenez de ces centenaires romains, je pense. Mmh, C'est vraiment ça. C'était un juif, un romain. Il avait un serviteur malade. Hmm. Tous les juifs qui étaient là disaient, « Seigneur, viens, impose les mains comme ça, parce qu'ils savaient que c'était comme ça, ça. On prie pour lui, mais non, non, non, non. non » non. Mais c'est les centenaires, là. Amen. Il s'était dit loin. Et en plus, quand on lit encore dans d'autres parties, des, des, ce qui dit, comme Lux, il va dire, « Mais il a envoyé. » Lui-même, il, il s'est pas battu, il, il a envoyé, il dit, je ne suis pas digne, moi, de venir même dans ta présence, à nos frères ça. Vous sentez l'intérieur de la personne. Et pourtant, vous connaissez un santé c'est quelqu'un qui dirigeait une courte romaine. Donc, on peut considérer comme étant colonel, mais un colonel, ou Vous savez, quand quelqu'un comme ça, il est orgueilleux, il voit qu'il me dit, mais c'est, lui, c'est pas en plus grand par rapport à un prédicateur, par exemple. Mais celui là non. Celui-là, il s'est tellement humilié, Il dit, je ne suis même pas digne de pouvoir venir vers toi. J'ai eu mon serviteur qui est malade, effectivement. Dit, mais, dit, mais, il me dit, mais, il est vraiment malade. Il me dit, dit, mais, mais, je ne suis pas digne. Il me dit, mais, dit, mais quand, quand il est allé parler, effectivement, et puis, le Seigneur dit, mais, je vais dire, non, non, non, non, non. Moi, je ne suis pas digne, il était sincère, hein, que toi, tu viennes à moi, que tu entres dans ma maison. <rire> alors, <rire> il lui dit, il dit au Seigneur, de là où tu as tué, si toi, tu dis seulement un seul mot. Alors, tu peux déjà comprendre mon frère et mon sœur le degré de l'obéissance de la personne. Oui, oui, oui, oui. Et en plus, vous remarquez très bien que ce n'était même pas son serviteur qui parlait. Non, son serviteur était là. Mais il intercédait, il voulait la guérison de son serviteur. Donc le patron, quoi. Le patron qui va demander la guérison de son serviteur. Et puis qui dit... Je ne suis pas digne que tu t'approches ou que tu viennes vers moi. C'est d'ailleurs pourquoi je ne me suis même pas jugé pour m'approcher de toi. J'étais envoyé des personnes. C'était des juifs qui l'ont envoyé. Oui, lisez, vous allez le voir dans les scènes de quintures. Mais dis simplement un seul mot. Un seul mot de ta part. Tu le prononces comme ça. Moi d'abord, je la crois. Il dit, je sais une chose que quand tu diras, mon serviteur là. » Il sera guéri. Alors, vous remarquez très bien que cet homme-là, il connaissait la personne de ce Jésus. Il savait que s'il dit un mot, il prononce un mot, c'est la vérité, ça doit s'accomplir. Donc, moi, je n'ai qu'à obéir et à croire cela. C'est ça le problème que nous avons, frère. Nous chantons Jésus, nous parlons de Jésus, nous crions Jésus, effectivement, mais nous ne le connaissons pas et nous ne l'avons vraiment pas encore reçu dans notre âme ici. Parce que si tu l'as reçu, comme les centenaires en tu connais sa grandeur, tu sais, mais tu connais que chaque parole qu'il prononcerait, c'est ton obéissance. C'est la chose pour laquelle je dois me mettre à genoux dire gloire à toi parce que c'est la lumière que tu me donnes, bien sûr. Il ne peut pas donner le ténèbres, il donnera toujours la lumière, en fait. Nous prions que le Seigneur nous aide. Et comme nous les disions, effectivement, le sang vous servira de signe. Peu importe si tu étais fils d'Abraham, ainsi de suite, mais si tu n'étais pas à l'intérieur et que tu n'avais pas appliqué Malgré que tu étais épargné par tous ceux qui étaient là, comme les crapauds, que tu as bu l'eau pure, pendant qu'eux buvaient de l'eau, en fait, empoisonné avec, avec, avec les sangs, pendant que tu as bénéficié du soleil et qu'ils étaient dans les ténèbres, tu as bénéficié de tout ça. Mais si tu n'étais pas à l'intérieur et que le sang n'était pas appliqué, alors l'ange destructeur, quand il va venir. Il ne va pas penser que tu étais tout étais, tu étais, tu étais, tu étais sous le soleil, hein, que tu n'avais pas eu de crapaud, que tu n'avais pas eu de, lui le message dont tu le sais. Donc, ce que lui, il a construit comme message. Quand tu vois le signe appliqué, <rire> toi, cette maison-là, tu ne touches pas, tu passes outre C'est cela que nous devons vraiment apprendre davantage. C'est pourquoi nous avons entendu on ne s'habitue jamais avec Dieu. Je vous en supplie. Il n'est pas un copain. Mm -mm. Dieu reste toujours Dieu. Amen. Il est toujours surnaturel. Et ça, nous devons admettre que c'est la vérité parce qu'on ne peut pas arriver à pouvoir saisir Dieu, en fait. Mais c'est la grâce de Dieu que bien Dieu vient de se faire connaître à nous. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans les habitudes c'est quand on entre dans les habitudes, c'est qu'effectivement Dieu n'est plus là avec nous. Ça semble banal et petit, mais c'est la vérité cela. Parce que si Dieu est vivant avec nous, il y a toujours l'action, l'intérieur. Et chaque fois, chaque fois que tu viens à l'église, ce ne sera pas la même habitude, ce sera toujours quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et quand la parole t'est apportée, toi... C'est pour ça que le maître a toujours eu à pouvoir dire, « Vous devenez de nouveau. » Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le plus grand ennemi de toi-même, c'est toi-même. Toi-même, tu es vraiment un véritable... Pour aller vers Dieu, c'est toi-même qui es un véritable obstacle de toi-même. Pour expérimenter les choses de Dieu, c'est toi-même qui est un obstacle de toi-même. Nous l'avons entendu avec vous, je crois la phrase, nous l'avons dit, le Seigneur dit que le premier, et le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'éternel. Dieu, de tout ton cœur. Nous avons aussi compris, le Seigneur nous a fait comprendre que quand on nous demande de l'aimer de tout notre cœur, on ajoute aussi de tout ton âme, de tout ton être, de tout ce que tu es, n'est-ce pas Donc ça veut dire que il devient la première personne principale par rapport à moi-même. C'est comme ça qu'on doit pensé à réfléchir. Donc, je ne peux pas m'aimer, moi, avant Dieu. Parce que... On très bien. Regardez est très bien. Nous lisons. La Bible nous dit, donc, quand le Seigneur répond, il a il dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute l'homme, de ta force à penser, de tout ton être, effectivement. » Et puis, qu'est-ce qu'il nous a dit Voici les seconds que lui est semblable. Vous entendez cela C'est lequel Répétez un peu ce que vous dites. « Tu Ce n'est pas bien entendu. «» Est-ce qu'on a dit « Tu t'aimeras d'abord avec ton prochain. »« D'abord ton prochain. Donc, ta place à toi c'est en arrière. Amen. Dieu prochain et puis... C'est pas moi, hein, c'est la Bible qui dit. Que quand nous lisons ou quand nous prononçons, tu aimeras ton prochain comme... C'est pour ça qu'à ce moment-là, toi maintenant, vous me suivez un peu tu peux maintenant donner ton corps à ta vie pour l'autre si et Dieu agréerait, comme dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je donnerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert absolument. Quand l'autre est avant toi et que toi tu es après l'autre, alors ça, cette personne-là a plus de valeur. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous m'entendez ah. C'est pour ça qu'on nous dit que quand tu regardes l'autre, que, que tu le considères comme étant au-dessus, pas en dessous. Jamais je n'ai lu ça quelque part. Pas que dessous. est-ce que vous me suivez Je sauvais les temps, il n'y a que 28, dans quelques minutes je vais laisser faire les dormir. Mais faites attention seulement. Parce qu'il faut que vous changez. Avec quoi on va vous juger Mais c'est avec la même Bible que vous entendez. Vous pouvez faire toute la géographie possible que vous voulez, justification possible que vous voulez. Là, c'est la condamnation, comme nous venons de voir l'entendre. D'abord Dieu, pas après toi, ton prochain. Et puis toi, après le prochain, c'est toi. Et puis il nous dit même, hein, regardez ton prochain comme étant au-dessus au de toi-même. Donc si je le regarde comme au-dessus de moi-même, donc je suis en-dessous de lui, je lui dois du respect. Alors ça veut dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas insulter quelqu'un. Je ne vais pas lui tenir le langage. Il est, et ceci, et cela, et ceci. D'abord, je lui dois du respect. Parce que je le comme étant au-dessus de moi-même. Frères et sœurs, c'est juste l'ABC de l'évangile. Vous voulez devenir des docteurs, mais vous ne réussissez pas d'abord dans l'ABC. Le 1 plus 1, vous ne savez même pas faire que c'est Dieu. Vous voulez être des grands docteurs dans les révélations, dans ceci. Et vous vous embrouillez même étant docteur que vous êtes. Voici les véritables doctorats. Vous réussissez ça, vous avez déjà les grands diplômes. Mais c'est la vérité. Il dit, tout ce qu'on dit, c'est lui qui aime son prochain accompli quoi La loi, c'est écrit. Il compris ce qui est écrit. Parce que le... si tu aimes, tu ne vas pas tailler, tu ne vas pas faire, tu vas pas voler. Il dit, tu aimes la... L'amour est quelque chose de... Alléluia oh. C'est le diable, frères et sœurs, qui nous aveugle et qui nous fait voir que nous sommes nos adversaires. Non, c'est pas ma sœur ou mon frère qui est mon adversaire. Non, non, non. Moi-même, je suis adversaire de moi-même. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, bon, vous permettez, encore, je suis toujours eu à pouvoir dire, frères et sœurs, pourquoi nous nous tuons? Mais c'est parce que les diables nous aveuglent. Le frère qui est assis en face de moi, il me déteste. Je vous donne un exemple. Il me déteste s'il va parler du mal de moi. Pourquoi je dois me préoccuper de lui? Il sait qu'il a parlé de moi, il a fait ceci, il fait de moi, il parle toujours du mal. Pourquoi je dois me préoccuper de lui? Je vous pose cette question. Pourquoi je dois me préoccuper de lui parce qu'il parle du mal de moi? Vous savez, vous savez avoir la victoire dans beaucoup de choses d'une manière simple. Et vous avez mettre le diable dans la défaite. Parce que vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, toi? Moi, je sais une chose que le Seigneur m'a dit. Aimez ce que vous haïsse. Bénissez même ceux qui vous maudissent. Ne rendez point le mal pour alors ça veut dire quoi J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici. Frère et ma soeur, le Seigneur m'a demandé moi d'aimer une personne. Peu importe si mon voisin va m'accuser à la police. Parce qu'ils le font toujours. Ah ben ils sont comme ça. Mais je ne peux pas détester les voisins. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Je peux pas détester les voisins. Je sais bien parce que quand ils vont accuser là-bas, parce que Delman, les, les, les, les gens du quartier quand ils me convoquent, ils finissent quand même par me dire, bon, c'est. Mais moi, je connais ce qui se passe. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire Même si je force un peu de pouvoir être en colère avec les voisins, ça ne peut pas passer. Vous devez être comme ça, en fait. Quand toi, tu détestes la personne qui te déteste, vous savez, le diable, il est vraiment malin. Il vous connaît, vous vous aimez tellement trop. Et il va utiliser cette personne-là pour pouvoir vraiment te dénigrer, te ramener dans la bassesse, te dire que tu ne vaux rien, c'est si cela, il va t'insulter la personne. Mais toi, quelle position tu vas avoir avec la personne Ça toujours, ça a été, sera toujours votre force. Vous rendez toujours le bien. Vous aimez toujours cette personne, effectivement. Jamais avoir de la haine à l'endroit de la personne. Même pas une petite partie. Parce que si ça vient dans votre cœur, vous avez la défaite. Vous allez prier. Dieu ne va pas vous répondre. Permettez-moi de lire une écriture ici, en fait de vous montrer même dans cette condition-là, pouvoir combien, comment il faut arriver à pouvoir prier Dieu et aussi être dans la condition, parce que cette phase-là, on entre souvent et on y n'y on, on, on fait pas tellement très attention. Alors que c'est une phase, une position que Dieu aime pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, la bouche c'était c'est seulement la pensée qui part vers Dieu. Peu importe, regardez, Esaïe 58. Et puis on s'arrête et on va prier. Esaïe 58. Mmh. Voilà. Voilà. voilà mmh -hmm. Ils ont Esaïe 58, à partir du verset 1. Je vais lire tout, hein, et puis nous allons prier après. Ça va Ok. Esaïe 58, chapitre 58, verset 1, il dit « Crie donc à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. me des des donc de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Qu'elle nous sert de gêner si tu ne le vois pas De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne où vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement, ainsi de suite. Et puis, voici, vous gênez pour disputer. Et vous créez pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours pour que votre voix soit entendue en haut. Vous comprenez parce que dans cette période où tu restes, dans, tu vas tu voir la présence du Dieu, le diable ne va pas te laisser tranquille. « Ma soeur, mon frère, toi qui veux être sanctifié et demeurer dans la sanctification, tu deviens la cible du diable. » Maintenant, tu dois apprendre effectivement à garder toujours ta position, la tête haute, afin que les diables soient toujours dans la défaite. Il va te combattre, mais si toi tu maintiens la position que Dieu te montre, tu ne seras jamais dans la défaite. Parce que comme il dit effectivement, vous allez voir, Dieu aime un peuple qui jeûne. Le jeûne est quelque chose de tellement. Alors, on le le voir, disons d'abord ensemble, hein. il dit comme je dis, nous allons le lire et puis le prier. Il dit, vous voici, vous gênez pour disputer, vous, ça nous avons lu. Verset 5, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir Donc Dieu prend plaisir. Quand vous, vous ne vous rendez pas compte, effectivement, si vous n'avez jamais gêné, que vous, vous savez, pendant ce temps on vous n'avez pas gêné, pensez-y. Parce que c'est une période où Dieu veut entrer en relation avec toi. Est-ce que vous suivez Alors écoutez bien. Edi, on a dit... Est-ce que j'ai là auquel je prends plaisir Un jour où l'homme, voilà comment c'est là, humilie donc son âme. Donc tu te tiens dans une position où tu humilies de telle sorte qu'effectivement que Dieu voit et que tu es dans le besoin que tu ne reconnaisses simplement que ce qui viendrait de Dieu en fait. Pas autre chose. Il dit, où l'homme émulie son âme, courbe la tête comme un jongle. Vous connaissez les jongles, non? Et se coucher sous les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel? Donc quand vous décidez de pouvoir jeûner, « Seigneur, je veux maintenant gêner quand même pendant ces quelques jours. » Vous savez, frères et sœurs, c'est un moment auquel Dieu prend vraiment plaisir. Alors, les anges du Seigneur sont autour de vous pour vous observer pendant ces temps-là, effectivement. Et n'oubliez pas, quand vous prenez cette décision, c'est une déclaration de guerre. Les diables, écoutez-moi très bien, le diable et les démons, ils savent. Que soit toi, toi, quand tu entres dans le jeûne, dans la prière, ils sont tous dans la défaite. Oui, ce moment est un moment tellement particulier, parce que vous ne vous rendez pas compte, vous vous sentirez enveloppé. Parce que vous êtes en fait à, à, à la richesse de ce que Dieu fasse quelque chose. Et tout votre être, votre âme, vos pensées sont tournées maintenant dans l'adoration de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la prière effectivement, pour que Dieu vous donne ce que vous lui demandez. Et c'est sûr et certain, quand vous lui demandez selon sa volonté, vous allez l'obtenir. Et alors Satan sait aussi pendant cette période de gêne, vous recevez une puissance en vous. Et c'est vrai, cela. Et c'est vrai. Parce que, vous êtes tellement consacrés. Quand vous gênez de la bonne manière, parce qu'on nous dit, frère, nous avons dit, non, non, mais, il faut gêner de la bonne manière nous allons le voir ici de la bonne manière vraiment quand quand on se vraiment de la bonne manière pas avec une pensée de de mais vraiment un cœur qui est là, qui pleure, qui reconnaît la de de de Dieu, qui n'a que de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de je n'ai pendant trois, trois semaines, effectivement, qui s'est mis à pouvoir chercher la face de Dieu. Et cela, effectivement. Alors, ici, il nous dit, alors, et cela, ce que te parle, un jour, à à l'éternel, il dit, voici, voici, voici, ici, il dit, voici donc le jeûne auquel je prends plaisir. Vous entendez, non Alors, il dit, détache le chêne de la méchanceté. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, ou tu as fait quelque chose qui fait quelqu'un, ça le fait souffrir, effectivement. Arrange cela. Et ne réponds pas durement à quelqu'un. N'ayez pas des regards comme si moi je suis dur, que tout le monde comprenne que je suis dur. Tu peux gêner, tu prieras, ça ne sert absolument à rien. Frères et sœurs, il faut que nous apprenions à connaître le Dieu que nous servons. Je vous l'ai dit, frères et sœurs, à la barre des jugements, il n'y aura pas un autre livre. C'est pour ça que nous l'avons entendu. Ici, il dit, le jugement commence donc... Alors, je bénis Dieu si moi je peux être jugé d'abord sur la terre ici. Ah oui, oui, oui, oui, parce que je ne veux pas être jugé là-bas. Je préfère ici parce qu'ici encore il y a la miséricorde de Dieu. Je peux pleurer, je peux lui supplier, son cœur peut être touché parce qu'il y a encore le sang. Mais de l'autre côté, le sang ne sera plus là. C'est pour ça, il faut abandonner l'esprit des tétus. Que Dieu vous délivre des tétismes, des pouvoirs, et nous voulons faire, nous les faisons quand même. C'est pas un problème. Vous, vous enfoncez toujours. Les démons vont s'accrocher à vous. Parce que, comme vous vous souvenez, vous avez entendu, c'est ça que je crois que nous l'avons lu pour un mardi, oui, c'est là, oui. Et dans Hébreu chapitre 6. Après avoir goûté la bonne parole. Vous avez goûté. Et puis, quelque part aussi, je pense, à les Hébreux, Hébreux, 10, je pense aussi. Il est dit, mais, si nous pêchons, volontairement après avoir reçu reçu hein, vous souvenez La connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour le péché on n'a pas dit qu'après avoir cru à la vérité mais seulement après avoir entendu que la chose juste est ça mais tu t'endourcis tu veux persévérer dans ton droit. le diable dit oh celui-ci il m'embrasse celui-ci il est vraiment à moi vous ne vous rendez pas compte frère les démons ce qu'ils font comme dégâts Isaïe 60 il dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi il m'a envoyé pour pour la liberté aux captifs. Il n'y a que la parole de Dieu Amen. qui peut vous délier Amen. et vous libérer. Amen. Il n'y a aucun être sur cette terre qui peut te délivrer. Amen. Tous, ils sont possédés. Les démons sont là pour vous lier parce qu'ils ne peuvent travailler que quand ils sont dans une personne. Quand ils sont là, ils te lient, ils t'obligent. Alors, c'est comme ça. Alors, vite, vite, parce que... Alors, il dit... Euh, donc, voici ce lequel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté de nous les liens de la servitude, renvoie libre les, les opprimés et que l'on rôme toute espèce de jour. Vous savez les jours, non Vous connaissez, non Merci. Partage donc ton pain avec celui qui a faim. Ne sois pas hein, toujours. Hein, vous c'est ce qui Ah, c'est la période de crise, parce qu'on parle de crise, de crise, tout le monde s'est devenu. Oui, c'est. Vous savez, plus on en parle, c est, c est, les gens, les gens. c'est comme un endoctrinement. Un, un tu ouvres le robinet de « Ah, Christ !» Un peu de lumière, « Ah, Christ !» Alors, on va devenir des aveugles. C'est vrai. Il y en a des... seins, non, non. Allume pas trop parce qu'il y aura Christ. Mais les enfants doivent étudier. Si vous mettez les enfants comme ça, vous allez dire, « Il n'a même pas l'occasion de voir toute la matière. Bon, on m'a dit qu'il y a les lumière mais vous allez, vous, allez, vous allez faire quoi Parce que l'enfant a besoin de cela. Je ne dis pas que... Non, mais... Vivons normalement. Les mêmes personnes disent, non, non, non. ah, crise énergétique, non, non, ça coûte bien. Et vous aussi, je chauffe pas. De... C'est pour ça que. Ah, je donne un exemple, hein. Faut pas, non. Et la grippe, hein. je sens les courbatures. C'est normal, tu n'allumes pas le chauffage. Oh, énergie, énergie, énergie, j'ai fait économie. Mais tu fais économie, mais ta santé. Et en subit. « Frère, vaut mieux que le fer puisse rouiller, mais que ton corps soit en bonne santé. Toi, tu veux que là, les gaz, ça ne chauffe pas, mais que ton corps se détruise, Oh, tu es toujours malade. » Je dit, Mais c'est normal, chauffe la maison. » Parce qu'ils ont dit récemment, « Oh, les prix ont baissé. » Moi, je dis, je « suis, je suis tranquille. Vous montez, vous baissez, on va toujours se retrouver. »« S'il vous plaît, chauffez vos maisons. » Ne touchez pas tout le temps. <rire> chauffez, comme ça on prie, que Dieu nous aide, que quand la fatigue vient, on va prier. Votre bonne santé est importante pour nous. Nous préférons l'argent, c'est le papier, mais vous êtes important. Alors chauffez-vous, hein, chauffez chauffez-vous, chauffez-vous, chauffez-vous. Ça va très bien. <rire> Ah oui, c'est vrai, c'est parce que les gens font souffrir. Les informations, ces gens, vous les suivez. Mais vous ne pouvez rien faire. Retend vraiment là Maintenant, on a vu de... Non, non, non, si vous suivez les informations tout le temps, vous ne ferez jamais rien du tout. Mais regardez, ma ma bon Parce que bon, <rire> que Dieu nous aide. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Donc, pendant que toi, tu gênes, sois la personne la plus libérale possible. Parce que c'est une période où tu vas avoir la grande victoire, en fait. Dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et alors, le diable, il est tellement aigri, parce que il sait que si vraiment tu arrives là, et que tu as cette victoire-là, tu vas avoir la foi que chaque fois que je veux gêner, Dieu va agir. Mais il faut qu'il te mette des bâtons dans le « oui » il va soulever des gens qui sont mauvais contre toi. Pendant que tu es là, tu ne veux même pas arriver à pouvoir te fâcher, mais quelqu'un va te faire quelque chose. Même ton enfant, toi, qui est toujours très doux, là, il va s'élever, il va commencer à dire « Maman ou papa, qu'est-ce que tu veux dire, L'enfant n'a jamais parlé comme ça. C'est pour que... Mais c'est vrai, frère et soeur. C'est pour que tu sautes et tirer, Parce que le diable sait que dans ton calme, dans ton, dans ton prière, en fait, tu restes seulement consacré à ça. Il dit celui-ci, il va réussir et tous les démons ne vont pas tenir. Sûr et certain. Parce que, peu importe même si c'est que les démons, parce que les démons travaillent avec on la... Pour laisser comment la sorcellerie. Oh, je ne pas me dire. Oui, parce que les démons de la sorcellerie ont une façon de pouvoir travailler. Et c'est vrai, ça. Je ne vais, vais pas mettre impossible. On n'est pas là pour pouvoir. Mais nous savons comment les choses se passent. Oui, vous... bref. Alors, nous allons continuer. Alors, si tu vois un homme nu, toi, tu dois être quelqu'un qui pense aussi aux autres, quelqu'un que tu, c'est vrai, frère et sœur, nous devons être de ceux-là qui sont, le Seigneur nous a appris en disant, notre maître, hein, il y a plus de bonheur, de joie à donner que des pouvoirs. Alors, c'est lui qui fait toujours des cadeaux, là, là, avec un bon hein. cœur, celui C'est lui-là, c'est une personne qui est bénie. Oh frère tiens, oh ma soeur tiens, que le Seigneur te bénisse. Je pensais à toi pour ceci, avec un grand sourire. Cette personne-là, elle est bénie. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons apprendre de notre Dieu. Parfois on dit, mais pourquoi Parce qu'il y a... sinon a... Oui, mais c'est vrai ça. Dieu nous dit, hein, quand, quand nous sommes comme ça, celui qui retient le blé, qu'est-ce que les proverbes disent il est maudit. Alors, si tu es maudit, comment vas-tu dans ta maison les factures? Les... Évidemment, tout ce que tu gagnes, ça disparaît. mais Comment j'ai ça vient, mais Et toujours, il y a une grosse facture qui vient. Cette facture était où? Mais je pense que tu as toujours tenu. Que Dieu te bénisse, mon mais bénévole. Mais... C'est vrai, ça. Il faut qu'on comprenne, nous avons les diables. Ils, ils, ils, ils surveille, hein. Il dit ah, mais lui, il n'a pas fait comme cela. Donc, comment veut tu qu'il soit béni? Bénis, oui, parce que, vous vous souvenez de la conversation? Vous me permettez un peu? Oh, il est en fil, hein. Je vais lire vite, mais quand même un peu de bref. Vous vous souvenez de la conversation qu'il avait eue avec les à propos des jobs? J'ai dit, mais, tu vois, mais tu, mais tu l'as béni, hein? Est-ce, est pour rien que Dieu te sert effectivement Dieu Mais tu vois, tu l'as béni, c'est tout pour quoi? Mais oui, bien sûr, Satan, il sait que quand quelqu'un, ah oui, la bénédiction suit l'obéissance. C'est 100% la vérité, mon frère et ma soeur. <rire> Il veut simplement que toi, tu puisses être. Tu veux dire, mais ça marche, pas parce qu'il dit, mais Dieu, est-ce que ta parole est la vérité ou quoi Mais si sa parole est la vérité. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui coince. Euh, c'est certain. Couvre-le, donc ça veut dire que couvre-le. C'est pas que bon, comme nous, nous avons toujours, ah j'ai fait du bien, je prends la chemise ou la veste, je donne à mon frère, et puis quelqu'un a pris le temps passé. Vous savez, hein quand les frères-là étaient venus, pas l'hiver, je voyais, il n'avait pas de veste. Moi, ici, j'ai acheté une veste, je lui ai donné. Gloire à Dieu. Hein. En tout cas, ça, ce que tu as fait là, ne servait absolument à rien. À rien du tout, à rien. <rire> oui, à rien. Il ne faut pas faire pour qu'un jour vous rappelez encore. Oui, mais tu te souviens quand tu dans les besoins. Moi, c'est moi qui t'ai aidé, hein? Ou c'est moi qui ai fait ça. Mon oh, frère, ma soeur, ça, c'est pas chrétien. Les gens du monde, oui, les gens du gouvernement, oui, parce qu'ils font quand ils vont faire leurs dons, publient que nous avons fait... Mais, mais, mais toi, quand tu fais ton... On nous dit quoi Nous avons oublié ça longtemps, que ta main droite, c'est enfin, que la main gauche... Vous avez oublié ces versets, hein oh, Que Dieu soit béni, quel bonheur pour moi, je suis consolé. Donc c'est-à-dire que quand on fait, c'est avec beaucoup de joie. Hein? Ces côté là on a donné parce qu'on veut que la personne soit heureuse. Mais pourquoi tout le monde doit savoir si la personne elle-même rend témoignage sur autre chose, alors regardez très bien, il dit, mais si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te pas de son semblable. Vous en mettez maintenant non? Verset 8 dit, alors ta lumière poindra comme l'or, et ta guérison germera, ta justice marchera, et la gloire éternelle fera quoi Alors là, les diables ne veulent pas ça. Oui, oui, oui, lève-toi, sois éclairé. C'est vrai, non? Quand ta lumière arrive, hein, et la gloire de l'éternel. Vous savez, non? Esaïe 60. Donc, Dieu ne manque pas à pouvoir agir selon sa parole. Mais toi, maintenant, si tu dois agir, effectivement, sache que si tu dois faire les choses comme Dieu l'a dit. Mais avec tout mon cœur, pas seulement, bon, je fais selon les scènes mais le cœur n'y est pas. Bon. Hum. Il oui. Verset 9. Maintenant, écoutez, très bien. Vous avez compris, non il dit, il dit, « "Alors, tu appelleras !» Et qu'est-ce qu'il dit Et l'éternel, là N'est-ce pas ce que l'on veut Ah oui Quand on l'appelle, on l'invoque de tout notre cœur. On dit qu'il répondra, « Tu crieras !» Et il dira, « Si seulement tu es loin du biais de toi, le joue, les gestes menaçants et les discours... » Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est pour ça que le Seigneur nous parle de la sanctification. C'est pour notre bien. N'est pas parler du mal. C'est tout. C'est mettre toujours à la place de l'autre. On est toujours là à dire que moi, moi, moi, mais est-ce qu'à un certain moment, tu peux t'asseoir aussi et dire maintenant, si je me mettais à la place de l'autre, c'est que moi, je lui fais. Si on le faisait à moi ou à ma famille. Donc, je dit toi, tu te mets quand même à la place. Réfléchissons. mais si ce que. C'est pour ça que. Nous prions que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Quand nous appelons celui qui est en face de moi, mon frère, tu ne te rends pas compte que tu es en train de pouvoir tuer ton propre frère C'est ta propre sœur, ton propre frère, que tu es en train de pouvoir étrangler, en fait. <rire> tu imagines que. Tu es dans la même maison, tu vis avec ta soeur, vous vis ensemble, ta soeur de la même famille. Hein. Même père, vous aimez tellement, et puis tu, la, la, la nuit, tu viens seulement, et tu n'as rien fait quand même, tu commences à l'étrangler. Est-ce que tu as même le courage de voir étrangler la soeur avec lui Vous avez mangé à table tout à l'heure, ensemble avec lui, et tu l'étranglais. Tu, tu, ça ne peut même pas te venir dans la pensée. Dis, mais non, c'est ma soeur quand même. Hein. Mais quand il s'agit de celle qui est à l'église c'est un étranger. À le Et puis le lendemain, tu l'appelles, ma pied de messe. Et puis tu te à genoux, je vais gêner pendant 15 jours. Tu gênes, c'est du vide. C'est normal. Tu t'es privé de viande, tu t'es privé de, je ne sais pas moi, quelle nourriture que tu aimes bien. Parce que quand on gêne aussi, il faut savoir qu'il ne faut pas toujours capiter, capter. caper. Non. Non. Quand on gêne, c'est un jour où on pleure, on se met devant Dieu. Si on doit manger, c'est le mot coucher du soleil, ça vous savez. Alors tu auras tout fait ça, comme l'a dit, mais est-ce là le gêne auquel je prends plaisir Tu peux gêner pendant quelques jours, es privé de tout et tout ça, dormir par terre. dit, il ne regarde même pas. Parce que dedans de toi, il y a des gestes menaçants, des regarde ici, et tu fais ça à telle, telle, telle, telle personne, tout ça. Dieu est très exigeant très exigeant, mais il attend que ton intérieur soit vraiment nettoyé pour qu'il descende maintenant, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Le diable, il a peur que tu puisses vraiment jeûner. Parce qu'ici, il a dit, hein? <rire> il dit mais et la gloire de l'éternel t'accompagnera, donc partout où tu passes. Bien sûr, maintenant, nous allons vite d'ici. Alors, verset, je lis encore verset. Si il voilà, dit, dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasis l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur et tes lèvres seront comme, il dit, l'éternel sera toujours. Quel bonheur hein? Quel bonheur hein? Donc quand tu entres dans les jeunes, lorsque tu sors, ceci est à toi. C'est pour ça que le diable a peur quand vous dites, je veux gêner, je veux jeûner, il va te donner beaucoup de raisons. Non, tu vois, demain tu vas aller au travail. Et ceci, et puis tu auras faim. Comment ça se Beaucoup d'histoires. Tu dis non, faim ou pas faim, moi je veux gêner. Parce qu'il tremble déjà. C'est votre victoire. C'est notre victoire. Nous continuons rapidement et puis nous terminons. Il dit, il dit, non, non, le Seigneur sera toujours ton guide, il rassasira donc ton âme dans le Lizaride, il redonnera de la vigueur à quoi voilà. Il raffirmera nos genoux. Il fera tout, effectivement, dans le jeûne. Oui, quand nous le recherchons dans le jeûne. Parce que quand on va crier, il dira, mais voici. Voilà. Alors, il dit, tu seras comme un jardin. Oh, que Dieu soit béni. C'est notre désir, non? Et puis, il dit, comme une source dont les zones tarissent. Voilà qui est toujours là, qui coule l'eau toujours présente, conseille. tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches. Quand tu rentres dans une maison où il y a un problème, tu apportes la solution, tu apportes la paix. Parce que là-dedans, l'éternel est avec toi. Alors, quand tu dis, il dit, c'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Il dit, mais si tu retiens. Si, voilà. Si tu retiens donc ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté à mon Saint-Jour, si tu fais du sabbat tes délices, effectivement, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voix et ne te livrant pas à tes penchants, à de vins discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jour l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Que Dieu soit béni, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci ce soir pour la grâce que tu nous as accordée, Père saint dieu de nous aider encore, d'être encore dans ces lieux, et de pouvoir entendre, Père saint dieu ta parole. Que nous puissions vraiment nous appliquer à ce que toi, tu nous as donné, Père saint dieu nous voulons revenir à cela, Père Dieu. À te chercher aussi par tes buissons, par des jeûnes et des prières. Oh Dieu, peu nous importe les situations, les circonstances mon roi, nos cœurs et nos âmes veulent revenir à toi pour te servir encore davantage. Nous voulons chanter les chants des sions avec honneur, Père Tibissant Dieu, avec des cœurs et des pensées bien disposées, en prenant plaisir, mon bénémoine Paté Bissan, ce qui te fait plaisir, comme tu as dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, mon roi Oh de nous, les liens de la méchanceté, Père saint Dieu, que nous puissions détacher tout ce qui est Père de pas ta gloire, mais que nous revenions à pouvoir vraiment que nos cœurs soient purifiés. Ah, cela que nous pouvons obtenir de ta part ce que nous te demandons, mon Père. Pardonne-nous et soutiens-nous, mon Père, parce que nous savons que notre ennemi, pâtissons les diables et tous ces démons pâtissons Dieu, ne cherchent pas tous les moyens à nous décourager, à nous approcher véritablement de toi de la bonne manière, c'est pour ça que nous avons décidé, Père Dieu, de cette année-ci de revenir à toi, mon bénévole, Père Dieu, ce que ta parole nous dit, nous le ferons, ce que tu nous demandes, nous le ferons Père Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, tu veux vraiment notre bien, Seigneur Dieu, aide-nous encore, mon roi, à apprendre de toi, mon bénévole, Père Dieu, aide-nous Père Dieu, à vivre avec toi, mon Père sans Dieu, bénis nos frères Venez aussi nos sœurs, mon bébé Mère Père Souviens-toi de ces âmes qui sont à toi, ceux qui viennent de loin, Père Sœur Dieu. Et en fait, des kilomètres jusqu'à ces jours, Père Sœur Dieu, à cet endroit. Souviens-toi de ma sœur Seigneur et aussi ma sœur Christiane, Seigneur Dieu. Souviens-toi de tous nos bien-aimés, frères et sœurs, mon roi. Seigneur, souviens-toi de toutes ces distances, mais qu'ils reçoivent aussi, Père Bissan, Dieu. Ce que toi tu as préparé, Père Saint-Dieu, leur cœur désire, mon roi, que ta bénédiction, ton soutien, ton secours soit accordé à chaque frère, à chaque sœur, nos jeunes enfants, Père Saint-Dieu, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, Seigneur, nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu, partout où ils sont, mon sauveur, je pense à mon précieux, frères, Frère Saché, là où il est maintenant, Père Saint-Dieu, qu'il soit vraiment béni, Père, souviens-toi, et ton serviteur, mon roi, qu'il soit rétabli, qu'il soit en bonne santé, Seigneur, oh Dieu, nous voulons tant, nous aimons tant le voir dans ta maison, Seigneur, oh Dieu, occupant son poste de travail, mon Bénéme, Père Saint-Dieu, soit fortifié et en pleine santé mon roi. Souviens-toi de lui mon bénévole Père Dieu. Béni soit ton Seigneur mon roi. Tu es digne d'être adoré. Souviens-toi de mon précieux frère Rosario aussi Père Saint Dieu toute sa famille. qui soit aussi béni Père Dieu, fortifié. Qu'il a sa santé bénévole Père Saint Dieu. rapide ça, relève-le mon bénévole Père Saint Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné bénévole Père Saint Dieu. Pour chaque frère, nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion, qui sont aussi bénis mon roi. Mon frère Père, -père Saint Dieu, Michel de Loudin, ma soeur Marie-Thérèse bénévole Père Saint Dieu. Seigneur, que tu le soutien. Christiane, souviens-toi, souviens-toi, Père Saint-Dieu, dans ta grande beauté, Père Saint-Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre roi, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, nous te remercions, Père Dieu, pour notre sœur Elodie, Père Dieu, pour ce que tu as fait, Seigneur, tu fais des choses à la merveille, mon âme te loue pour ce témoignage, mon bénéfice, Père Saint-Dieu, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ, Amen. Ô oh, toi qui donnais la vie, à tes pieds je veux m'asseoir comme ça.